Je lui promets la lune, j'ai pas plus loin que la dune du là. Si un jour je fais la une Elle dira c'était le du village Je lui promets la lune J'ai pas plus loin que la dune du là. Si un jour je fais la une Elle dira c'était le du village Je pas mon jack sans glaçons. Le passé je vais l'effacer Je ressens les mêmes sensations si ça venait de se passer Quand je repense à elle Je me répète sans cesse Que j'ai bien fait de la laisser On se faisait la guerre Mais dans le fond elle sait Que je voulais pas la blesser Le genou à terre Faudra le poser Mais j'ai pas envie de me presser J'ai vu des lattes J'ai ruiné sa jetée, je voulais juste décompresser Je lui prends une l'année J'ai pas plus loin que la dune du Pilar Si un jour je j'fais la haine Elle dira c'était le fou du village J'bois pas mon jack sans glace. Le passé j'peux l'effacer ressens les mêmes sensations Comme si ça venait de se passer de la rouge, aime dans son texto Quand j'ai vu son appel, j'ai mis mes prestos On a passé la nuit dans la même chambre Je m'aperçois qu'au final, c'est toujours la même chose Puis quand j'ai vu que ça devenait chaud Avant que ça dégénère, j'ai préféré m'arracher Puis quand bien même fais des efforts Elle joue avec mes nerfs, autant qu'elle a tout gâché Elle voulait un voyage incroyable Qu'on parte en croisière à deux dans une suite royale mes très tendu était le karma Je pense pas qu'on aurait pu éviter la noyade Je lui promis la nuit. J'ai pas plus loin que la dune depuis du là Si un jour je fais la haine Elle dira c'était le fou du village Je pas mon jack sans glaçon Le passé je veux l'effacer Je ressens les mêmes sensations Comme si ça venait de se passer je Vois pas mon jack sans glaçon Je ressens les mêmes sensations Comme si ça venait de se passer